Oh, ça fait du bien de. Oh. Et euh, une petite euh, un plug dead euh, un jour, euh, voilà. Et j'adore. Euh, Occidentalien. Il faut te faire comprendre que tu dois te passer de ce que tu peux pas avoir. Le voici où il y avait MMA pour C'est maintenant Et bon Et bien le changement, le changement, c'est maintenant C'est du poulet Et bien le changement, le changement, c'est maintenant euh, Le changement c'est quand Et bien le changement, le changement, c'est maintenant C'est maintenant C'est maintenant changement, c'est quand oh. Bonne journée, salut What the fuck?